Je me suis rendu à la fin du mois de février dans deux pays clés d'Afrique de l'Est, le Kenya et la Tanzanie. Accompagné de délégations d'entreprises françaises, mon but était de consolider notre coopération avec ces deux économies majeures de la région. Ces pays tiennent une place très importante dans le renouveau de la relation entre le continent africain et la France, mise en œuvre par le président de la République. Au Kenya, j'ai pris la mesure de la présence économique française. La France y est le cinquième investisseur. J'ai par exemple lancé un nouveau modèle de voiture Peugeot et visité l'hôpital d'Eldoret dans l'ouest du pays qui a bénéficié d'un financement français. J'ai aussi visité une usine d'engrais. Les engrais sont vitaux pour pouvoir fertiliser les sols et ainsi apporter à chacun de la nourriture. L'intérêt des entreprises françaises pour le Kenya fort. Le nombre d'implantations est passé de 35 en 2012 à environ 130 aujourd'hui et nos coopérations s'intensifient. J'ai d'ailleurs eu le plaisir d'assister à la signature de trois protocoles d'accord entre le fonds de développement français Proparco et des entreprises kenyanes dans les secteurs de la pharmacie, de l'énergie et des ressources humaines. J'ai rencontré nos compatriotes établis au Kenya, les représentants de la communauté d'affaires française, et j'ai eu la joie de donner le coup d'envoi de la communauté Afrique-France entrepreneur, comme je l'avais fait à Abidjan. J'ai ouvert un business forum Union européenne Kenya au service de nouvelles synergies entre les marchés kenyans et européens. À Dar es Salaam, en Tanzanie, j'ai ouvert un forum économique similaire entre l'Union européenne et la Tanzanie, aux côtés du vice-président tanzanien. Avec lui ainsi qu'avec plusieurs membres du gouvernement, j'ai signé de nouveaux accords dans les domaines des transports et de l'énergie notamment. La dynamique est bonne, nos exportations vers la Tanzanie vont croissant. De plus en plus de filiales de groupes français s'y installent, la French Tanzanian Chamber of Commerce rassemble 80 membres.